Mon nom est Félix Varini, je suis un peintre, un artiste peintre qui travaille dans l'espace architectural, dans la ville, des fois à l'extérieur, des fois dans des lieux clos, dans des lieux fermés. Ici à Assept, le projet est né à partir du moment que j'ai pu voir ce point de vue sur la ville, sur ce centre-ville avec une dimension avec un reste de médiévalité au niveau de son dessin, de, son, de sa structure architecturale et, et aussi le, après le côté plus industriel, plus, plus contemporain et avec le canal qui s'ouvre au loin. Bon, J'ai décidé de travailler avec des formes, avec ces trois ellipses simples qui se entrecroisent et qui, et qui cherchent de confirmer euh, la, comment on pourrait dire, le côté arrondi de, de, de, cette, de ce centre pour, pour, euh, pour donner aussi l'ouverture vis-à-vis du canal avec cette, cet éclatement des, des deux pôles, des trois ellipses. Donc euh, à partir de ça, c'est l'artefact le, le, de, de la construction qui me donne le lieu d'apparition de, de, de ma peinture. Et donc c'est une relation... Toujours avec les lieux construits, avec les caractéristiques des lieux, mais toujours avec, comment on peut dire, avec des formes géométriques très simples, avec l'idée d'un point de vue à partir duquel une forme ou des formes se construisent. Mais très vite, dès qu'on quitte ce point de vue, les formes s'éclatent, génèrent. C'est l'architecture qui se met à faire de la peinture. Et le regardeur aussi qui se met, selon ses déplacements, à construire des nouvelles formes ou à détruire des vieilles formes. Disons que le, le point, ce que vous appelez le point idéal, pour moi n'existe pas une fois que l'œuvre est finie. Je sais qu'il y a un point de départ, que c'est celui-là, c'est le, le point de vue, que finalement, je l'ai trouvé après, après être venu à, à après à être allé partout pour voir les lieux où c'était le mieux. Et puis finalement, en, en une demi-heure avant de repartir à Paris, on est arrivé ici et j'ai vu ce centre-ville et je me suis dit, voilà, c'est d'ici qu'il faut que je commence à raisonner et je commence à faire un projet. Donc à partir de ça, ici c'est le point de vue initial, où le raisonnement se fait, où les idées se mettent en place, où le dessin se décide. Et puis, une fois que j'ai fini, donc quand on a fini de la mettre en place, donc hier, pour moi ce point de vue est un parmi plein d'autres. Parmi celui que vous allez découvrir quand vous êtes en bas, à côté du, du King Kong Café, il y a des fragments, il y a des étirements qui vont ricocher sur les immeubles au fond. Et ça, c'est une nouvelle situation. C'est un point de vue aussi idéal. Comme près de l'église, il y a d'autres points de vue idéaux. Et, et ensuite, de suite, dans toute la ville, il y en a. Je veux dire que... Tous les points de vue sont des moments de peinture, de lumière, d'apparition, de, de, d'une de situation plastique qui est, qui, est, qui est intégrée à tout l'ensemble du travail. Comme je vous dis, la, la forme parfaite est, est la forme du projet initial. Mais en sachant qu'on arrive dans un lieu construit dans la ville, il y a des choses qui ne peuvent pas être touchées, mais peu importe. L'œil lui finit le travail l'œil, la pensée finissent le travail et puis en même temps, la peinture est là pour montrer, pas pour, pour cacher la réalité, elle est là pour faire voir que la réalité est, est, est construite de fenêtres, de vides, de pleins, de, de toits de bonne qualité, de toits de mauvaise qualité, de, de maisons anciennes et pas anciennes. Il, il y a environ, je n'ai pas fait le calcul exact, mais il y a environ 50-70 matériaux différents entre ardoises, entre, entre tuiles, entre briques rouges, briques marron, il, il y a plein de choses différentes. Et donc, euh, et donc il y a plein de propriétaires différents. Certains propriétaires, ils ont dit, non, ce n'est plus possible. Donc, euh, ça, il faut aussi pouvoir les accepter. Si je ne les accepte pas, ça ne peut pas fonctionner. Mm -hmm. C'est-à-dire que, après, voilà, la, la, la, ah, in fine, ça donne ça. Mais ça donne... Euh, ça donne aussi des, des, des lumières que je ne peux pas imaginer. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir parce que la lumière euh, du matin ne les montre pas, mais plutôt la lumière de l'après-midi les fait apparaître. Et donc il y a des plans qui, euh, qui, qui se donnent à voir très facilement à certaines heures, d'autres plans, plans moins et ainsi de suite. C'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui est toujours euh, euh, dans, une, euh, dans une présence de, très mouvante. Rien n'est définitif. Donc euh, jaune toujours euh, euh, toujours posé sur euh, la feuille d'aluminium. Le jaune euh, n'a pas tenu à cause de la pluie. Euh, on a fait moi j'ai fait une erreur et euh, donc il a fallu pour finir la pièce pour aujourd'hui il a fallu prendre une autre décision. Et là euh, comme j'ai déjà travaillé avec euh, le l'aluminium le, euh, argent mm -hmm. simple car la ville est assez obscure, ce n'est pas une ville blanche, donc le contraste est là, j'ai décidé du coup de refaire un argent. Mais des fois, c'est très arbitraire le choix. J'aurais pu choisir au départ de le faire un argent, parce que l'année passée, j'ai fait une pièce à Londres en argent comme ça, deux ans avant, j'ai fait une très grande pièce en argent comme ça en Suisse, donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail. Mais là, je me suis dit, tiens, au départ, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vois Je vois du vert, je vois du bleu, euh, je vois beaucoup de noir, mais je ne vois pas beaucoup de jaune dans, ce, dans cet environnement. Et je me suis dit au départ, voilà, il n'y a pas de jaune, je vais amener le jaune. Bon, manque de peau le jaune a décidé de partir pour laisser voir l'argent et je pense qu'il a fait bien.